Anaïs, une chute! Anaïs. Ah non! Oh, des 4 quatre... c Des grenades 4 fromages. Quoi? T'attends que je saute là? Oui! Je suis devenu très très important. Oh. C'est à dire. Ah, attends, oh, je vais chercher mon cocktail. Ouais, va prendre ta bière. Oui, vas-y, saute! Oh, non, non, non! Oh là, je l'outil! <rire> <rire> Est-ce que je t'ai eu ou pas? Je t'ai eu. Oh zut! <rire> Comment ça, brosse à cheveux? All the pieces of the bridge are close by. I'll send the location. Whoa. across to you, no, no, no, J'ai tennis Pardon <rire> La classe à Dallas C'est bizarre il y a de la radio mais c'est pas moi pour une fois Ça démarre Ça fait un c'est boucan Non, non, non Tu vas tomber Mais non Je peux pas Je suis moi dans moi il ne peut rien m'arriver. Euh... Ah, exactement ce qu'il faut pour Anaïs. C'est Oui, Exactement. Merci, Mathieu. Heureusement ah ben qu'il y en a qui suivent. Non, sérieux Mais Je vois juste yeah. les mecs en combi avec leurs lunettes. Ah ben, le film va un peu plus loin que ça quand même. Hein. <rire> oh. <rire> Du coup, on a le pont, maintenant. Non. Ah bon, d'accord. Ah, raté Ah, double raté Ah, j'ai fait d'Anaïs, là Ah, non, c'est pas une boutique, c'est un TP Non, c'est quoi C'est une de là. Et je... Il bah, dit pas, ah, tire Ah, là déjà Bon, c'était rapide. Je suis en train... Ah C'est un là Ah ben bravo oh, C'est quoi ce... C'est quoi ce clap trap obèse Oh y'a yeah, un bébé Où ça a fella a here un peu psychédélique là, la tête de Jack. Open illegal quarantine request denied. Jack oh. <coughs> Oh, bon on a été plutôt no ici oh. oh, ben je dis on peut lui faire confiance. Fire. Fire, fire, fire, fire, fire. Ça c'est du dialogue. <tousse> C'est joué Aïe J'ai un jack dans la pub Ah ouais mais là j'ai l'impression mourir C'est un bug c'est normal Sadness is just smiling upside down Attends je crois que je tu. Ah mais en fait, c'est cool C'est t'es KO mais tu viens quand même Deux J'ai pas confiance, j'ai pas confiance. Oh non mmh. Adéis, c'est pour toi. Mmh. Salut Florian c'est chiant la pub. Hein. Il faut laisser les virus, okay. non okay. Mais il faut les. Eh <rire> mais je suis passé en photo. auto. No, On les bottes pour main les tuyaux comme. Mais toi, dès que ça a deux pattes, ça ressemble à une arrière. Je crois <rire> que j'ai un peu d'un coup là. Ah ouais, j'ai rien compris de ce qu'il a dit mais il y a un bouton sur lequel appuyer. Je prends un raccourci. Mais ce non, je prends un raccourci. Faut le tuer Non, non Faut pas le tuer. Ah. Mais je suis prêt quand même en train de viser, hein. oh. Il a fondu. T'es un peu en deux morceaux, quand même. Yeah, deux Ah, on peut... Ah, mince, on peut... on peut accélérer dans le tube oh Comment on accélère ah bon Bah en avançant, en fait, tout simplement. Moi, je me laisse porter depuis le début, Aïe. mais... F non. J'ai vaincu mon ego. Okay. Allez hop, à manger. Oh. Overdose Ouais. Hmm. Why do they have to be other people I'm over here, La Pochka, my little krag on pebble, I made us reservations. At this way. Ah, j'ai vu un QR code. Hyper vitesse Ah, ça fait un peu laguer, hein. Ah, les pubs qui pop n'importe comment. Hein. Ils font la fête pour Claptrap. <truits> bah oui, mais ça change pas d'habitude. Bye <truits> bye Ah, j'ai relancé le jeu. Oups ah non j'en ai une Moi je veux la musique. Hein. Des gens. Attends, attends, je... je vais refaire mon souvenir. Il est 22h en effet. Ok on prend les rouges. Ça dépend dans quel pays. Oh. Ah non c'est juste de. Euh, ça résonne oh, oh, oh. Ah. Euh, oh, J'ai réapparu quelque part. Take the hmm? Ah non, je suis reparti au début. Pourquoi Ah je suis mort en fait. Right je vais pas tenir longtemps. Ah. Ah. Ah. Ah. <rire> Euh, pardon Euh, comment on monte Bah ah, tu meurs, c'est facile Hey everyone We're the Totally oh. Du... Oh. Ah oui. Voilà oh, oui. Ah oh. so, really Oui, Ah Ah tu quoi là Maybe you could show them your hearts in bon, the right place. even if your brain is not. Le parce que il fait mal quand même, hein. Ah oui, il fait très mal le parfait. Attends, il y a un parfait. Il y avait un bot à côté que tu pouvais tuer que... oh, oh. Non, il vient de a... ça. Va. Oh, le barrage Oh zut! <rire> <rire> Je veux pas ce qui peut être pire. Ah! Ça me rappelle mon SMG! <rire> non, non, mais ça me rappelle mon SMG, mes pauvres SMG! Ça va dans tous les sens! C'est joli! Il était où son point faible J'ai cru voir un point faible. Les yeux, ouais, je crois. Je ah, ouais, mais. C'est dur de voir les yeux quand il a pas de texture. Hein. I've never mais il est où oh. Wouah Aïe Non, ah, mais reviens Retourne <rire> <to> à moi <rire> T'as un bon intégré <rire> Code erreur. O2. Non. Oslie. Moi. Osley, moi. Non. Non c'est pas des mots. Vous descendez les autres Hein Mais mettez-vous. Elle a cherché une fenêtre au passage. Elle en a pas trouvé. Ah eu. oui Il est plus grand que moi. Mais, mais... Est-ce que tu vois où ça mène de là bah. I am Super Ego Trap, writer of wrongs and I seek a sidekick to me the dramatic rescue of Oh boy, am en train de tomber. il faut que je tue <coughs> mais ça fait rien. Je, je, je, je, je l'autre mission, mais. Euh pareil tous Ah route mission pardon je pas Je vais activer la mission en fait Allez faut choisir les mecs il y a des gens grands quand même Ça me rappelle un petit souvenir Il y a des gars qui I don't need bloody saving. Ah, je crois que je me suis retrouvé sur quelque chose. Je suis ton... Mais non, ne le tuez pas, c'est mon ami. Mais... Le plus rapide, normalement, c'est par ici. Ah oui, je pense que vous allez nous rejoindre. Oh Welcome to Bite Club. The first rule of Bite Club is Tell everyone about Bite Club. Seriously, no one knows about it. Ils ont des mains en plus. Mais du coup on les laisse abitam comme ça Ouais ouais, c'est bon, ils vont se lâcher. Ça va prendre des plombes le temps que la batterie se vide. Je vous envie d'arrêter maintenant, en quel cas on les fera la prochaine fois. Non, il veut pas travailler. Ah, belle tête de cheval. J'aime bien Anaïs qui pourrait être confortable en faisant les courses, mais sur la boutique. C'est plus choupi. Prendre le lance. Ouais, recule loin quand même. <rire> mais, mais le terrain il est si en pente que ça Bah là il est en pente, mais dans l'autre sens. Anaïs, tu veux pas y nous aider là non, je détruit les bulles! On est revenu au Elle est rose la peinture! Parce que vous n'avez pas la, la tête d'un agent de manutention, c'est pour ça. <rire> ah, mais venez pas m'embêter! Oui! Ah non, mais pourquoi oh, il se met jamais du côté où Je suis. <rire> il n'a pas le temps d'arriver. Euh, je, vol, je, je vole. Je, je vole. Je suis mort. Euh, je suis pas mort. Mais. Qu'est-ce que tu fais là-haut Euh, voilà, je vais mes fesses sur ce qui ressemble à un décor, mais... En fait, non, c'est transparent, mais je pense que je vais tomber après. Coucou les gens mais je vais toucher le sol et je vais mourir dans 5, 4, 3, 2... Je perdu, 1... Oh, moi bon, je trouvais... C'est profond, dis-moi Ah, ça y est, je suis enfin mort donc, le fond est à peu près à 4 km. Ça vaut pas le délire d'Anaïs avec son bonhomme de neige géant, mais c'était <rire> instructif. Oh, Qu'est-ce que c'est que ce truc 50 shades of yellow. Ah mince Moi j'ai vu qu'il était rouge j'ai tiré Pourquoi vous n'avez pas tué ah. Mais. Moi t'es ouais. ah, compliqué. Alors là. tu montes <rire> hein Regarde, oh celle qui a l'habitude de descendre, elle réussit à monter. Que 400 000 Bah ouais, à force de mourir, c'est mourir, ça coûte cher. Hein. Ah bah... Je suis à 1 Est million. Est-ce que je ressemble un bûcheron